Nombre caché et unique dans la ligne 6. Nombre caché dans la colonne 9. Nombre caché dans le grand carré 5. Nombre isolé et nu.